Le nombre de touristes ne cesse d'augmenter depuis 1950 pour atteindre aujourd'hui 1 milliard. Les transports, notamment l'avion, coûtent de moins en moins cher, ce qui explique cette évolution. Contrairement aux autres flux de migrants, les flux touristiques partent des pays riches et peuvent s'orienter soit vers des pays riches, soit vers des pays plus pauvres. Les élites économiques des pays pauvres participent également à ces flux. La principale destination reste les littoraux ensoleillés, ce qui se traduit souvent par une artificialisation des paysages, comme à Cancun par exemple, où la lagune a été en partie bétonnée. De nouvelles destinations se développent comme le tourisme urbain, le tourisme vert ou encore le tourisme de montagne. Dans les régions d'accueil des touristes, la création d'emplois et l'apport de devises, c'est-à-dire d'argent, permet un développement relatif du pays. Les États en profitent également pour développer les infrastructures sanitaires et de transport qui peuvent ensuite bénéficier aux populations locales. A l'inverse, les touristes génèrent plus de pollution et les retombées économiques ne bénéficient pas toujours pleinement aux populations locales. On assiste même parfois à un rejet des touristes par une partie de la population dans quelques secteurs parmi les plus visités de la planète, comme c'est le cas à Barcelone, à Rome ou encore à Venise.